Il est cru que tu étais un ennemi. Oh Haha <rire> Ils se croient sécurisés mais en fait Ils sont vulnérables une fois qu'ils sont rentrés là-dedans. Oh <rire> c'est les de kill Да, стиль котом бы...